Une surdité mixte est l'association d'une perte auditive neurosensorielle et d'une perte auditive de transmission. La surdité mixte est causée par un dysfonctionnement de l'oreille externe ou moyenne ainsi que de l'oreille interne. Les choix de traitement pour ce type de surdité sont la médication, la chirurgie, les aides auditives ou les implants d'oreille moyenne. Votre médecin vous aidera à choisir la meilleure solution adaptée à vos besoins spécifiques.